Attends, je dis quoi? Est-ce que tu veux? Putain, en plus, il y a du soleil. Euh, bonjour, Raphaël Blain, euh, 20 ans, célibataire, non, je déconne. Et ben voilà! voilà. <rire> on, va on va peut-être recommencer là. Hein. Bonjour à tous, actuellement on est à la défense avec JS, comme ah. vous pouvez le voir à l'arche derrière. C'est ça, et on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on va tourner le trailer des fractures de playing card. Voilà, puisque le Kickstarter va pas tarder à démarrer. C'est ça. S'il n'a pas déjà démarré d'ailleurs. Et on est rejoint aujourd'hui par nos bons amis de The Slater sur Instagram. Vous pouvez ouais, voir ouais, Raphaël, Raphaël hein. juste ici. Voilà. Exactement, ouais c'est écrit The Slider. T'as vu ça, ça rend bien. Ouais ça c'est pas, te pas mon téton, hein, c'est The ce Sliders que je monte. Voilà. Et on vous filmera tout ça euh, cette journée, donc euh, on Et... est parti. Là, on est au bistrot, l'atelier. On a un peu de jamais tranquillement, on a discuté avec Raph, et puis là euh, est il est l'heure de casser la croûte. C'est ça. Donc on va bah, casser, la... casser la croûte. Allez Bon, il est à peu près 14h20, là on est encore à la défense. On a filmé l'interview euh, des Slaters. Et là on s'apprête à tourner le trailer euh, des fractures d'eck Donc j'espère que ça va bien se passer On est toujours autant motivés Bon, euh, bon c'est bon, ok on a compris, on, on est bon, ah, d'accord Du coup on vient de finir de prendre les photos pour euh, les fractures On a et fait voilà. des, des beaux petits clichés, on ah, vous en met un pas. ou deux comme ça là pour ah. vous faire un peu saliver Voilà, et puis là on va filmer encore quelques bails pendant qu'ils sont là Voilà Et puis voilà Donc <rire> c'est euh, une bonne journée Ouais ouais Ça avance bien, on ah, est ouais, motivés ouais. Ça va, Idriss ouais, Ça va, regarde. T'es content euh... Ah, t'as reçu un petit sac. T'es content, Raphaël Oui, t'es content. Oh, bon, c'est tenu ouais, essayage M. Ouais. Bon, une affiche alors, parce que j'ai plus, j'ai pas oh. de. Euh... Allez, alors, là, Monsieur Jean La Salut. Salut. Ça va Il y a déjà une ah. pièce ah. dans la main. Ah. Regarde. Allez. Allez. Actuellement, nous sommes avec Jean La et Raphaël Blanc. Voilà, et on va faire l'interview de Jean Lavest normalement Et euh, monsieur Raphaël Blanc va intégrer... Ribond Nice et Il le savait pas, oui. mais il le savait. C'est l'effet de surprise Et là JS lui va partir, ah il ouais. euh, oui. oui. rentre oui. chez lui, je pars, je pars en même il problème. part aussi. Et moi je reste avec monsieur Jean Lavest, et je reste avec lui et on va faire euh, son interview. Du coup, On va bosser, on va bosser. Ouais. surtout ouais. On, va bosser. on va bosser, il a des trucs à m'apprendre. Et du coup ouais. bah on continue, c'est reparti Franchement, on m'a souvent demandé quel est mon effet en magie favori. Je dirais le Matrix de pièces. Parce que c'est tellement visuel et tellement beau que. La première fois que je l'ai vu, était... il était fait par Jean-Claude Larieux, dans cassette. Et j'ai halluciné, quoi. J'ai passé la soirée à de le remonter sur le tapis. Et j'adore cet effet. Donc je dirais le Matrix de pièces en magie. Après, pour le reste, ce sera la carte. C'est sûr. en carte le tour qu'on ne peut pas expliquer de diver. Okay. Il voilà. n'y a pas de technique dedans, entre guillemets, hein. pas de technique digitale. Mais c'est magnifique quand même. Donc ça veut dire que ce côté technique que tu cherches dans la triche, c'est ça, parce que j'adore le, le mouvement. On le retrouve, tu le fais, je ne le fais pas forcément, je, magie. Pas forcément magie. je peux, mais pas forcément. Ok. Et bien voilà, la journée s'achève, on a rencontré plein de super personnes, que ce soit les Sliders ou Jean Laveste, on est parti pour de nouvelles aventures prochainement.